Voyage Nitro First Mile de chez Puma, je vais vous présenter cette chaussure de trail que j'ai beaucoup aimée et vous allez en savoir un petit peu plus sur ce First Mile, c'est parti <musique> Alors pourquoi First Mile Eh bien First Mile c'est un programme auquel Puma adhère et qui consiste à produire des équipements sportifs à partir de matériaux recyclés qui ont été récoltés chez des populations qui sont un petit peu défavorisées du type Haïti. Donc les populations ramassent tous les déchets qu'ils peuvent trouver et une structure les récolte, paye ces gens qui ont ramassé ces déchets et des entreprises comme Puma achètent ces déchets pour fabriquer des équipements sportifs. Donc c'est un système qui est très très vertueux et qui met euh, tout un système en place pour favoriser euh, l'écologie, pour parce que bah, forcément l'industrie du textile c'est une industrie qui est euh, très polluante, faut pas se le cacher. Et si on peut minimiser euh, cet impact en favorisant des initiatives comme ça et de favoriser des programmes comme ça, eh bien c'est quelque chose qu'il faut inciter à faire et je trouve que de plus en plus d'entreprises devraient être adhérents de ce type de programme parce que euh, ben, s'il n'y a pas besoin d'avoir voyagé beaucoup pour prendre conscience, que euh, ben, nos terres et nos mers sont euh, très, très, très polluées. Et donc, bravo à Puma pour avoir fabriqué euh, cette chaussure First Mile, donc Voyage Nitro First Mile, par, euh, via ce programme, en adhérant au programme First Mile. Alors, qu'est-ce qu'elle vaut exactement, euh, cette chaussure C'est parti alors en dessous, vous avez donc la technologie Puma Grip. Puma a sa propre technologie pour avoir une semelle qui est euh, très adhérente. Personnellement, je n'ai pas eu du tout de problème euh, sur tous les types de terrains euh, te sur lesquels j'ai pu tester la chaussure. Avec quand même des crampons qui sont euh, quand même plutôt gros. Donc on va être euh, favorisé pour accrocher euh, sur des terrains plutôt de type boueux. J'ai aussi testé les chaussures dans le sable lors d'une sortie dans le Nord Finistère à Landeda. Et donc euh, j'avais euh, euh, donc une sortie à faire où il y avait pas mal de sable qui était euh, sable mou sable fin euh, et euh, la chaussure s'est très bien comportée dedans j'ai été euh, très satisfait euh, au-dessus, vous allez avoir donc la technologie euh, Profoam. Donc, c'est une technologie euh, donc sur la semelle intermédiaire euh, de chez Puma qui est en, donc en EVA et euh, donc là, pour le coup, ça va favoriser donc l'amorti. Avec euh, juste au-dessus, la technologie Nitrofoam. Donc, c'est une technologie où le, le, en fait la, la semelle est injectée euh, d'azote et euh, donc là, pour le coup, ça favorise encore une fois, encore un peu plus l'amorti, mais avoir aussi un petit peu de réactivité. Et là, vous voyez, de hein, toute façon, l'épaisseur de la semelle est quand même plutôt, euh, plutôt important. Euh, on va avoir un confort qui va être vraiment pas mal du tout dans cette chaussure. Et, euh, donc, par contre, euh, bah, du coup ça va réduire un petit peu la, la réactivité. Ce n'est pas du tout une chaussure qui va être faite pour des, euh, des courses courtes, sur des, pour envoyer vraiment du très très lourd, très vite, avec une chaussure très légère. Non, cette fois-ci, on va privilégier le confort, l'amorti, avec quand même de la réactivité. Mais ce n'est pas non plus le cœur de cible de cette, de cette chaussure. Euh, donc moi, j'ai trouvé qu'elle était vraiment très très agréable à porter avec donc un très bon amorti encore une fois et un très bon confort c'est aussi favorisé par le chausson. Vous avez une tige ici qui va vous permettre d'épouser la forme de votre pied et donc de bien couvrir et éviter que des débris rentrent dans la semelle. Alors vous le voyez à l'intérieur vous avez une semelle qui est en liège. Alors ça, ça a deux intérêts. C'est quelque chose que vous pouvez retrouver aussi sur certains types de bâtons. Le liège va permettre d'absorber un petit peu les chocs donc pour éviter les vibrations. Et aussi ça empêche la transpiration. Donc c'est un double intérêt d'avoir cette technologie. Alors c'est une fine couche de liège que vous allez retrouver sur le dessus de la de propreté à l'intérieur de la chaussure. Ensuite, à l'arrière, vous allez avoir une technologie de maintien. Ici, c'est toute la partie grise que vous pouvez retrouver ici. Je ne trouve pas qu'elle soit très très rigide, cette partie-là. Maintenant, c'est sûr que ça ne va pas être non plus une chaussure ultra minimaliste avec... Euh, aucun maintien ici donc c'est quelque chose qui est destiné à favoriser le maintien de votre pied dans ce sens là euh, donc si euh, ça vous, vous avez des, des des chevilles qui sont un petit peu sensibles bah, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous euh, cette petite languette ici euh, c'est juste du design pour pouvoir placer le, le joli euh, Puma ici et ça c'est fait pour favoriser donc la mise de la chaussure à l'arrière pour éviter d'abîmer l'arrière de la chaussure, comme on n'arrête pas de râler sur nos enfants qui mettent leurs chaussures sans défaire leur lacet. Et peut-être que vous aussi vous le faites. Donc cette petite languette vous permettra de favoriser donc la mise de la chaussure. Ça peut être pas mal du tout. Les lacets, euh, donc je regrette l'absence euh, d'un maintien euh, du lacet qui euh, du coup se, peut se balader un petit peu partout. Maintenant vous pouvez aussi toujours caler, euh, je suis toujours tatillon avec ça, mais on peut toujours trouver un système pour caler euh, le lacet dans les lacets, ça marche aussi très très bien. Ici vous allez avoir un système pour épouser euh, le pied lors du maintien, pour pouvoir maintenir le pied un petit peu plus de façon un petit peu plus marquée depuis euh, à ce niveau là sur le coup de pied donc vous allez avoir un pied qui va être très bien maintenu dans, dans la chaussure et à l'avant vous allez avoir euh, bah juste la, la semelle en fait qui, qui remonte ici euh, pour servir de pare-pierre et un petit renfort euh, vous voyez la partie blanche ici un petit renfort euh, en caoutchouc euh, pour euh, avoir une plus grande rigidité sur le devant mais c'est pas non plus un très gros pare-pierre qui vous empêchera euh, d'avoir les ongles blancs, le, si vous shootez euh, dans un caillou qui traverse la route, le fameux, on l'habitude, on le connaît, on l'aime bien, on l'adore ce petit caillou qui traverse la route et qui nous fait tant de bonheur, tant de plaisir sur les doigts de pied. Un mèche que je trouve plutôt résistant, je pense que la durée de vie de ce mèche doit être euh, plutôt importante. Alors vous le savez, l'inconvénient de mes tests, c'est que je ne teste pas les chaussures sur des milliers de kilomètres et donc si vous, vous avez un avis sur la durée du mèche ou sur la durée de la chaussure, en globalité, bah, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Cet espace, c'est le vôtre. Il est fait pour ça. Maintenant, moi, j'ai trouvé, euh, comme je vous le disais, j'ai testé la chaussure dans le stable. Il faisait plutôt chaud. Et j'ai trouvé que la chaussure était quand même plutôt respirante euh, grâce à ce mèche qui est plutôt pas mal du tout. Voilà, alors en conclusion, moi, je suis très content de cette chaussure Puma First Mile. C'est une chaussure que j'aime beaucoup porter lors de mes, mes entraînements en endurance fondamentale sur euh, 50, 2 heures. Aucun problème à porter cette chaussure là, euh, que j'emporte facilement sur Plusieurs types de terrains et qui je trouve très confortable. Et c'est vraiment son point euh, majeur que je trouve confortable, amorti. Euh, et en plus, il euh, y a la petite touche euh, écolo et puis avec euh, la, le, le programme First Mile auquel Puma adhère encore une fois. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous incite à regarder si euh, vous voulez acheter des chaussures qui ont aussi un impact social pour favoriser des populations qui ne sont pas forcément favorisées. Donc n'hésitez pas à aller checker, lien dans la description pour aller voir euh, les chaussures de chez Puma et notamment cette Puma First Mile. Voilà, et bah écoutez, n'hésitez pas à enchaîner avec cette vidéo et puis à aller checker l'article qui se trouve dans la description pour en savoir un petit peu plus sur la euh, Voyage Nitro First Mile. Merci, à bientôt